Mais non, c'est simple Reiki, pas besoin de protocole particulier pour un animal. Tu peux poser tes mains là où tu le sens, écoute tes mains, et puis regarde la réaction de ton animal. Évite bien sûr euh, sur une brûlure ou sur une blessure pour pas lui faire mal. Je te montre avec Monsieur Lux. Et surtout, sois tranquille, quand ton animal aura reçu assez de Reiki, il va te le faire savoir